mais votre esprit serait plutôt chez vous ou dans un conflit ou un problème personnel à résoudre. Vous pourriez avoir des sentiments variés de tristesse, de solitude, de culpabilité ou de honte, car des souvenirs de votre passé pourraient vous revenir à l'esprit. Laissez le passé dans le passé et pensez à aujourd'hui et à demain. Une femme de votre entourage pourrait vous causer de la peine ou de la misère. Patientez, les prochaines journées seront beaucoup plus plaisantes pour vous. Vendredi et samedi, la lune sera dans les Gémeaux, dans votre cinquième maison, et les plus chanceux seront les, vers les Gémeaux, vous chers Verseaux et la Balance. Vénus et là aussi, ainsi que le soleil, dans cette même maison. Donc, un regroupement de belles énergies dans, un, dans une très belle maison, la maison de plaisir, des amours, de loisirs, de la créativité et des aventures. À tout le début, vendredi, vous pourriez être trop impulsive au niveau des achats, vous pourriez avoir tendance à dépenser sur votre plaisir ou sur votre apparence. La modération serait très recommandée, euh, surtout vendredi. Par contre, durant toute la période, durant cette période, une belle harmonie et un, un paisible sentiment d'équilibre rendent vos, votre spiritualité en éveil et très puissante. Au niveau intime, des beaux rapports sexuels seront au menu, surtout si vous étiez dans une relation saine. Votre charme et votre charisme vous rendent dangereusement convaincants au niveau de vos discussions et vos négociations. Dimanche et lundi, la lune sera dans le cancer, votre sixième maison. Maintenant, fini le plaisir et vous devez faire appel à votre détermination, à votre discipline et à la structure que vous offre Saturne, qui est dans votre signe. Saturne, je vous rappelle, il est votre gouverneur. Donc, il vous offre tout ça pour pouvoir sortir de cette période très occupée, une période stressante. Et des sautes d'humeur seraient au menu. Soyez attentif à l'impulsivité au niveau de la parole car vous pourriez le regretter par la suite. Les énergies de cette période ne sont pas vraiment favorables pour vous impliquer dans des conflits ou dans des confrontations. Focalisez uniquement sur vos tâches et prenez soin de votre santé aussi. C'est tout ce que j'ai pour vous.